et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois de mars, euh, euh, plutôt des bonnes nouvelles pour vous. Hein. D'abord le soleil est en Poissons hein, jusqu'au 20, donc c'est votre secteur d'amitié, de, d'entraide, de solidarité, donc je pense que vous aurez très certainement le désir ou que vous vous fixerez un but, euh, ce but étant d'aider quelqu'un euh, euh, que ce soit professionnellement ou dans la vie courante, à moins, à moins que vous n'ayez besoin d'un coup de pouce, d'un qu'on vous aide à faire quelque chose ou euh, quoi que ce soit hein, dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Euh, ce qui est central là, euh, bon, c'est la notion d'entraide et euh, bon, euh, je veux dire, ça fonctionne en général, un petit peu dans les deux sens, hein, euh, pour les autres et euh, bon, les autres pour vous. Ensuite, le Soleil va être en Bélier, c'est-à-dire qu'il va être dans votre secteur 12, hein, dans l'ombre de votre signe. Le Soleil représente quand même la vitalité. Hein, il y a deux planètes qui représentent la vitalité, c'est le Soleil et Mars. Et bon, bah, les deux planètes vont pas être extrêmement bien aspectées ce mois-ci, donc peut-être vous aurez un peu moins la forme ou alors vous, vous la rattraperez d'une autre manière, mais en tout cas, euh, bon, euh, je sais pas, peut-être vous serez moins motivé par exemple, euh, motivé pour vous, hein, mais vous serez motivé pour les autres. Il euh, y a toujours cette notion d'entraide, de volonté d'aider, et euh, bah, ça peut euh, bon, s'appliquer euh, aussi, euh, par exemple dans des activités bénévoles, hein, euh, vous aurez envie, euh, euh, je ne sais pas, s'il y a des personnes autour de vous qui sont pas bien, qui sont hospitalisées, et ben vous irez les voir, vous ferez quelque chose de toute façon pour que ces personnes se sentent mieux. Du côté de la vie quotidienne de Mercure euh, euh, qui gère aussi vos échanges, euh, bon, euh, la planète va être dans le troisième e décan du Verseau jusqu'au 16. Hein. Elle est rétrograde et elle ne redeviendra directe que le 10. Hein, euh, en étant à ce moment-là en Verseau. C'est-à-dire que si vous êtes du 3e décan, il y a forcément quelque chose qui coince un peu. Soit vous n'arrivez pas à obtenir le rendez-vous euh, avec votre boss que vous attendez, euh, ou vous n'arrivez pas à avoir un entretien pour obtenir un travail, ou euh, on vous a dit qu'on vous répondrait pour quelque chose et la réponse ne vient pas, donc euh, tant que Mercure sera en Verseau, vous serez contrarié, hein, il y aura... Euh, euh, parce que vous serez obligé d'attendre, vous serez obligé de, de, de subir un peu la loi des autres, et ça c'est une chose que le Taureau a du mal à supporter. Hein. De subir la loi des autres. Le Taureau, il aime bien imposer sa loi à lui. Mais bon, tout ça va s'adoucir avec l'arrivée de Mercure en Poisson, donc le 16, hein, elle sera directe, elle va repasser au même endroit que début février, et là il y avait probablement eu, euh, soit vous vous aviez proposé quelque chose, vous aviez demandé un rendez-vous, vous aviez euh, peut-être demander des documents, ou euh, euh, vous voyez quelque chose de, de ce genre, qui touche, enfin qui est représenté par Mercure, et ben, vous avez attendu tout ce temps-là, hein, pratiquement euh, plus d'un mois, euh, à cause de la rétrogradation de, de Mercure, et donc là à partir du 16, les choses vont se libérer, d'autant plus que Mercure va faire un, un bon aspect avec Uranus qui est la planète justement de la libération. On en vient à Vénus maintenant, votre planète à vous! Alors elle est dans l'ombre de votre signe, elle est en Bélier, bon jusqu'au 5, hein, donc c'est pas euh, franchement... Euh, vous l'avez supportée euh, en Bélier le mois dernier, là c'est vraiment les derniers... Euh, ces derniers feux euh, dans ce signe où elle est pas très à l'aise, c'est pas, pas du tout son domicile, au contraire elle est en chute hein, en Bélier elle ne donne pas grand-chose pour vous, euh, Taureau, euh, elle peut même vous créer des soucis, vous pensez trop, vous imaginez des choses qui pourraient arriver mais qui n'arriveront pas. Hein. Donc ça c'est les euh, jusqu'au 5, hein, et surtout pour le 3e décan. Mais après le 5, eh bien quoi? Elle va être chez vous, elle va être dans votre signe, alors certes, elle va rencontrer Uranus dans un premier temps, donc euh, il peut y avoir euh, comment dire, un imprévu, euh, vous pouvez euh, ou avoir un espèce de coup de foudre là, tout d'un coup ça vous prend, euh, vous ne savez pas d'où ça vient euh, et comment c'est possible, ou alors euh, vous espérez quelque chose sur le plan amoureux, euh, mais on peut aussi interpréter cette configuration de manière un peu moins positive et y voir euh, bon, une instabilité euh, amoureuse, une instabilité financière pour, pour certains, euh, peut-être même possibilité de rupture, euh, euh, Mais avec Uranus ce sont des ruptures euh, réconciliation, rupture, réconciliation, vous voyez ça avance et ça recule... Euh, bon, c'est pas vraiment... Euh, je vous le dis, ça n'est pas une situation très stable, euh, donc ça c'est uniquement pour le premier décan et après alors vraiment Vénus fait de très beaux aspects, magnifiques et certains pourront faire des rencontres euh, ou connaître des moments de bonheur, hein, vraiment euh, assez... Euh, RÉJOUISSANT! Voilà, vous allez vous réjouir! On en vient à votre forme qui est gérée par Mars, mais il n'y a pas que! Hein. Elle gère aussi, comme je vous l'ai dit, votre vitalité, et puis les actions et décisions, enfin tout ce qui concerne finalement l'expression le, le, le, de vos énergies. Hein? Elle est en Capricorne tout le mois, donc elle est en bon aspect avec vous, euh, euh, donc vous allez disposer d'une très forte énergie parce qu'elle est en, en Capricorne, euh, Mars elle est exaltée. Hein? Donc vous allez certainement avoir des décisions à prendre, euh, des opinions à défendre, des idées aussi, euh, et bon, c'est un petit peu normal puisque ce sont les élections, donc cette, cette énergie elle va être très bien... Euh, comment dire... Euh, elle va être très bien utilisée euh, à la fois euh, côté physique, bien que vous ne soyez pas des grands sportifs, mais bon on sait jamais, et côté intellectuel, hein, puisqu'elle occupe un secteur qui est quand même très intello, donc vous aurez peut-être de grandes discussions, vous voyez, où vous allez vous énerver euh, pour imposer vos idées et votre vision euh, euh, de la façon dont euh, vous, vous avez envie d'agir ou de prendre des décisions, euh, versus la façon dont les autres euh, le font. Hein. Donc bon, euh, ce sont des énergies qui sont à la fois très positives euh, que vous pouvez utiliser hein, pour imposer votre votre manière de, de voir, euh, et des énergies qui euh, Peuvent provoquer de la polémique, des disputes, d'ailleurs, euh, il y aura certainement sur un plan général euh, bon, euh, une espèce de crise. Hein. Euh, mais vous euh, bon vous transformerez le négatif en positif et euh, euh, bah, vous serez tellement dans la volonté de vous dépasser, hein, de, de, de, de vraiment de, avec cette énergie martienne, il y aura un dépassement de soi dont vous pourrez être fier d'ailleurs, hein, parce que euh, vous prendrez des, des, des décisions, vous irez plus loin, plus haut que vous ne le pensez. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine,